papier, déchet, il faut le recycler. Mamie, tu fais ton gâteau, tu fais quoi après Rien, pourquoi il faut le recycler, mamie euh, Papi, tu lis ton journal, tu fais quoi après Rien, pourquoi il faut le recycler Mamie, papi, n'oublie pas de recycler tout ce qui se physique. Maman, tu fais gâteau, n'oublie pas gérer la chasse.